Bon, Aujourd'hui, on va voir les battues. Les battues, c'est ce qui ponctue et qui signale la fin de chaque pas des souverains. Euh, on va faire plutôt les battues que fait M. Gastelu dans son style à lui il y a d'autres façons de faire donc c'est toujours quelque chose qui va venir accompagner le dernier appui si je fais un dernier appui du pied gauche mon battu va être du pied droit il va venir battre un petit peu devant c'est à dire que j'ouvre mon pied et je viens taper sur le haut du pied hop comme ça là je vais taper du même un pied comme ça si le cercle est là si je me pose sur le pied gauche je vais venir ouvrir et battre c'est quelque chose qui est rapide et qui n'est pas sur le temps et l'autre chose aussi, si vous pensez à bien ouvrir vos pas comme ça, vos pieds, vous appuis. Si vous salissez un petit peu le bout des chaussures, c'est que vous aurez bien fait les battus.